Vous êtes peut-être ici grâce à mon compte Instagram où je partage mes loups qui sont éco-responsables. Et là je vais commencer des vidéos où je vais vous donner des conseils et des astuces pour adopter une mode qui est plus éco-responsable. Donc euh, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes trois astuces pour acheter des vêtements qui sont plus respectueux de la nature quand t'as pas de budget. Et euh, la troisième astuce, c'est ma préférée, donc reste jusqu'à la fin, surtout que je vais en donner une bonus. Et n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime si tu aimes bien ce genre de vidéo et si tu en veux plus. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 tonnes de textiles qui sont mis en vente en France et quand tu sais que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, bah t'as même un petit peu envie d'agir. Mais quand tu commences à regarder pour des marques qui sont plus éthiques, et bah, le budget commence vraiment à augmenter et on n'a pas tous les moyens de s'acheter des vêtements qui sont aussi chers. Donc passons maintenant à la première astuce. Donc, la première astuce est euh, d'acheter des basiques chez des marques qui sont éthiques et abordables. Un basique dans la mode, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Un bon jean, un t-shirt blanc, un pull noir, voilà, c'est des choses qui sont quand même assez simples, mais on en a tous et on en porte toujours au moins un par jour qu'on accessoirise un peu différemment. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important d'en avoir qui sont de qualité. Parce que bon, ici, qui n'a pas déjà acheté un t-shirt blanc par exemple chez HM qui était soit transparent ou alors qui a rétréci au premier lavage, donc bah clairement, t'es obligé d'en acheter un nouveau, donc au final, ton basique il te coûte cher. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant et indispensable dans un chien qui est de bonne qualité directement. Je vais vous parler de la marque française Coton Vert qui vend des basiques en coton biologique. Alors le coton biologique c'est quand même important parce que la fabrication du coton normal bah ça demande quand même beaucoup de pesticides et du coup ça pollue la planète. Alors moi je possède un de leurs t-shirts, un t-shirt blanc basique. La matière elle est super douce, elle est quand même assez épaisse comme vous pouvez le voir. Et il coûte seulement 25€ donc je trouve que c'est quand même très abordable. Alors sur mon t-shirt, le logo de la marque il est brodé au niveau de la poitrine. Mais vous pouvez choisir de l'avoir en bas du t-shirt ou bien de ne pas l'avoir du tout. Donc ça laisse quand même assez d'options. Ils ne vendent pas que des t-shirts, ils vendent aussi des suites et des marinières de toutes les couleurs. Que ce soit pour hommes et pour femmes. Donc je vous laisse aller voir directement le site de la marque si ça vous intéresse. De toute façon je vais mettre dans la description tous les liens des marques auxquelles je parle. Il y a aussi la marque allemande Armée d'Angels, je ne sais pas du tout si je le prononce bien ou pas, mais elle a une gamme de vêtements qui est assez large, avec pareil une gamme de prix qui est plutôt étendue, et la collection basique, bah, elle est quand même plutôt abordable. Moi j'aime beaucoup leurs soupules col roulé qui sont au prix de 40 euros il me semble, mais ils ont aussi des débardeurs et des t-shirts qui sont au prix de 25 euros. Voyons maintenant la deuxième astuce qui est d'acheter dans les catégories outlet des marques éthiques. En général les marques éthiques elles ne font jamais de solde ou alors vraiment très très rarement parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre elles n'ont pas une marge qui est très très grande, parce que bah, le coût des matières premières, le salaire des créateurs, des couturiers, des fabricants, euh, les taxes aussi, c'est pas du tout les mêmes que pour la fast fashion, mais parfois, certaines marques euh, ont une catégorie Outlet sur leur site internet, et peut être très intéressant d'aller voir. Alors, les collections Outlet, c'est tout simplement les dernières pièces des collections précédentes, qui au lieu de les jeter comme de très nombreuses entreprises font, bah, ils les mettent en vente sur leur site avec un prix qui est quand même assez réduit. Alors certaines pièces sont quand même encore chères, mais je vous conseille d'aller voir très régulièrement, parce que les pièces qui sont à prix très réduit, elles partent assez vite quand même. Donc je vais vous lister juste après des marques qui font des collections à outlet, et je vous laisse aller voir par vous-même de temps en temps s'il y a des pièces qui vous conviennent. Alors les marques qui proposent des collections à outlet sur leur site internet sont les marques Armée jazz Sunset Mode. Kings of Indigo, Jan and June. Sinon, il existe des sites qui vendent plusieurs marques de vêtements ou accessoires éthiques et qui ont aussi une catégorie outlet. Donc, par exemple, vous avez le site CLO, Wildress Fair et The Win Label. Donc, je vous laisse aller voir, les liens sont en barre d'infos. Passons maintenant à la troisième astuce pour acheter des vêtements quand t'as pas trop d'argent. C'est ma préférée, c'est d'acheter sur des sites de seconde main. Alors je passe énormément de temps sur Vinted, 90% de mes derniers achats viennent de Vinted, que ce soit des vêtements ou des accessoires. C'est une mine d'or je trouve pour trouver des, des pépites, des pièces qui sont assez, euh, assez uniques. Et euh, d'ailleurs ce sera une de mes prochaines vidéos, donc je vous invite à cliquer sur euh, les notifications, parce que je vais vous montrer comment s'y retrouver sur Vinted et réussir à, à trouver des, des pièces qui sont quand même assez uniques. Mais à part une tête, sinon vous pouvez directement aller en friperie même si c'est quand même plus rare de trouver quelque chose qui nous convient vraiment et qui est à notre taille. Il faut y aller assez souvent mais sinon il y a d'autres sites de seconde main comme par exemple le site Patatam. Alors Patatam c'est une entreprise française qui récupère euh, des vêtements, qui les trie et vend ceux qui sont en bon état. Donc en fait vous êtes sûr de tomber sur une pièce qui est en très bon état parce que tout est trié avant. Vous allez directement sur le site, il y a les photos des vêtements portés sur des cintres et vous faites votre choix. Il y a aussi Emmaüs qui est quand même assez connu, ils ont un site internet ou sinon vous pouvez directement aller dans les centres Emmaüs. Il y a aussi le site Ethic 2 Hand, donc c'est exactement le même principe que Patatam, sauf que là, eux, ils proposent uniquement des marques éthiques. Donc vous avez des vêtements d'occasion que de marques éthiques. Il y a aussi Vitressing qui est très connu, Personne teal, Once Again. Et un dernier que je viens tout juste de découvrir, c'est le site Asos Marketplace. Alors là, il y a vraiment des Pépite sur ce site là. Alors, il faut faire attention sur le marketplace d'Asos parce qu'il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui vend euh, des vêtements de, de boutique et il y a une catégorie vintage. Donc, en fait, il faut vraiment sélectionner le filtre vintage sur, euh, sur la page euh, internet. Je vais maintenant parler de mon astuce bonus qui n'est pas la plus écolo, mais quand t'as vraiment pas de budget et que tu veux quand même faire un, un effort, elle est quand même plutôt pas mal. Donc, cette astuce est d'aller voir sur les collections John Life des marques de Fast Fashion. Alors attention, je ne prends pas du tout le fast fashion, je dis juste que bah, quand tu n'as pas budget et que tu n'arrives pas vraiment à trouver ton bonheur avec les marques éthiques, c'est toujours mieux d'acheter dans les collections John Life des marques de fast fashion que dans leur, leur collection normale. Mais il y a un mais, il faut quand même faire attention au greenwashing qui est quand même très très présent, donc il faut bien regarder la composition. Alors prenons par exemple cette robe. Donc quand tu la regardes, tu te dis elle fait partie de la collection John Life, donc bah, c'est plutôt pas mal. Mais au final, quand tu regardes vraiment de plus près, tu te rends compte que dans la composition totale, il y a 50% de coton, 47% d'acrylique et 3% élastane. Et parmi tout ça, tu as 25% de coton qui est recyclé. Donc je trouve que 25% parmi toute la composition, c'est pas beaucoup. Euh, déjà, il devrait y avoir toute la proportion de coton qui provient de matière recyclée. Donc c'est pas le cas. Donc pour le coup, euh, j'estime que voilà, c'est partie de la collection John Life, mais ça pourrait très bien être dans la collection normale ce jean. Alors ce jean quand je regarde de plus près il est déjà en 100% coton donc c'est pas mal parce que t'as pas d'élastane et t'as pas d'autres matières qui sont euh, artificielles. Et quand tu regardes vraiment il y a la moitié qui provient de coton biologique donc moi j'estime que c'est vraiment bien. C'est dommage parce que c'est pas 100% de coton biologique mais pour une marque de fast fashion qui est quand même à prix abordable et quand t'as pas trop d'argent bah c'est plutôt mieux de s'orienter vers ce jean là que vers un jean qui... Euh, contient de l'élastane, qui contient 100% de coton euh, non biologique. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt plutôt pas mal. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est pas la meilleure des astuces. Je pense que tu devrais plutôt t'orienter vers les trois premières que je t'ai données, qui sont quand même beaucoup plus responsables que cette dernière. Mais voilà, si t'as pas du tout le budget, c'est quand même mieux de s'orienter vers ça que de s'orienter vers les collections normales de fast fashion. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.